L'agriculture, un métier d'avenir. Je m'appelle Ntongankwe Jean-Luc Miguel, directeur de l'Institut de formation en entrepreneuriat rural IFER de Bertois, sous l'égide de la coordination diocésaine de développement et des activités socio-caritatives, CODAS Caritas, de l'archidiocèse de Bertois. Après mes études universitaires à Yaoundé, je m'investis dans une conquête veine d'un emploi décent bureau climatisé, veste super sans cravate. Abattu et désespéré, je n'ai qu'une option, l'agriculture. Quel gâchis En 2015, je suis admis pour une formation agricole à Kanan Global Leadership Center en Corée du Sud. Loin de mes attentes, me voilà dans un avion grâce à l'agriculture. De retour de cette formation, sans aucun effort, j'intègre le CODAS Caritas de Bertois où je suis nommé directeur. Consultant communautaire auprès de l'agence coréenne de coopération internationale (KOICA), un sorcier story dans la région de l'Est. Tout cela pour moi seul, un de perdus, mille de retrouvés. Aujourd'hui, l'agriculture m'a hissé au-delà de mes espérances. Chef d'une petite exploitation de culture maraîchère avec cinq employés, un revenu annuel d'environ 3 millions de francs CFA, soit 250 000 francs CFA par mois. Et je suis père de deux sublimes filles. Chers jeunes, diplômés ou pas, intégrons l'agriculture, un métier noble, loin d'être seulement une source d'alimentation, mais aussi une source de richesse et un facteur clé du développement. T'es courage my people, t'es courage Cameroun.